Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech Donc comme vous l'avez remarqué le nom de la chaîne a changé J'espère que ça va vous plaire euh, J'ai trouvé que le nom euh, de la chaîne qui était Depro Geek était un peu lourd à prononcer euh, en général Et donc euh, je me suis... Euh, creuser la tête pour euh, voilà un peu améliorer la chose et euh, je pense que Geek Tech hein, référencement au Geek Technology est la meilleure euh, euh, le ou le meilleur choix je dirais euh, le plus simple concernant le nom euh, de la chaîne euh, mis à part cela également je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont suivi euh, je peux dire qu'actuellement on est à 101 abonnés euh, à l'heure actuelle où je vous parle, et ça fait vraiment plaisir euh, sur ce point, euh, ça fait vraiment plaisir qu'il y a des gens qui posent des questions, et ce qui m'a fait plaisir également, c'est que je voilà, je donne des solutions, et que ces solutions, euh, voilà, quand ça marche, ça fait vraiment plaisir, voilà, c'était un petit mot que je voulais en fait mentionner avant toute chose, et avant de commencer la vidéo, donc on va pouvoir entamer la vidéo en question, allons-y alors donc je pense que vous avez déjà remarqué sur quoi je suis, alors c'est le bot de Pokémon GO qui est finalement euh, corrigé, je peux dire que ça fait presque 6 heures qu'il est disponible et euh, voilà je l'ai téléchargé donc ça fait plus qu'une plus qu heure je dirais et euh, ça fonctionne vraiment bien, il n'y a aucun problème pour l'instant. Euh, tant qu'il n'y a pas encore de mise à jour par euh, Niantic euh, au niveau du, du système du fonctionnement donc euh, ça fonctionne correctement donc on va fermer le euh, le bot en question alors donc euh, le bot en question vous pouvez en fait le télécharger euh, depuis ce lien donc euh, je, je vous mettrai en en fait au niveau de la description il suffit en fait d'aller sur le lien en question d'aller sur clone hors download, et de cliquer sur download zip, donc vous l'enregistrez, vous m'excusez pour la voix, je suis réveillé depuis 5h du matin, et comme vous remarquez il est 2h du matin actuellement, donc euh, un peu de fatigue, je pense que ça s'entend se, ça on va dire euh, au niveau de, de la voix. Alors, donc du moment que c'est téléchargé, vous pouvez en fait ouvrir le fichier ZIP qui est compressé et euh, soit vous faites euh, un clic dessus et le glisser ou euh, sinon, euh, clic droit directement sur le, le fichier et faire extraire là où vous souhaitez Donc du moment que c'est fait, il suffit d'aller sur Build, d'aller sur Last ou last, la Test Build autrement dit le dernier build on fait extraire le fichier donc apparemment ce fichier c'est dans le cas où vous constatez des erreurs euh, que vous le, le fusionnez avec le fichier euh, le dernier build alors du moment que vous accédez il suffit d'aller sur pokémon go requête api euh, console, à côté ça sera marqué application vous double-cliquez dessus, si ça vous demande une, une autorisation, vous autorisez et vous, vous exécutez. donc euh, voilà, ça vous a ouvri, ouvert le, le bot directement donc le paramétrage du bot il est assez simple vous avez ici tout ce qui est euh, paramétrage concernant ou pendant le, le, le déplacement du personnage c'est à dire par exemple là c'est utiliser l'œuf euh, de chance donc euh, pour euh, ou pour évoluer là l'auto incubateur vous le mettez en automatique et je propose ou je vous conseille de mettre use basic incubator euh, pour euh, ne pas utiliser les incubateurs que vous gagnez parce que voilà c'est pas facile de les avoir en tout cas l'incubateur à l'infini euh, peut faire l'affaire surtout que le bot euh, peut tourner euh, euh, par exemple, on va mettre à 30 km par heure. Donc, euh, voilà. Donc, euh, chaque chaque heure, vous avez au moins, si euh, l'œuf en fait 10 km, hein, vous avez trois, on va dire, éclosions euh, par heure. Donc, c'est euh, c'est correct. Et en plus, l'incubateur, il est à l'infini. Alors, donc, euh, voilà tout évoluer les Pokémon. Voilà. Alors, donc voilà, comme je disais, c'est juste un paramétrage que vous pouvez euh, modifier sans aucun problème. Euh, là, le, on va dire le, la zone où le personnage va chercher euh, les Pokémon en question ou les Pokéstops. Donc, on va mettre par exemple 3000. Alors, sur la partie ou sur l'onglet Pokémon, vous avez trois colonnes donc les pokémon que vous ne souhaitez pas transférer, les, les pokémon que vous ne souhaitez pas capturer et les pokémon que vous, vous ne souhaitez pas faire évoluer moi je vous conseille également de laisser le tout tel quel est euh, la seule chose que je peux conseiller c'est par rapport au max CP tout transfert donc sur ce point vous pouvez bien sûr mettre que tous ceux en dessous de par exemple je dirais 800 doivent être transférés euh, sans aucun problème. Euh, voilà, également vous avez le pourcentage, vous pouvez également le modifier, ça dépend de voilà, ça dépend de votre choix. Donc ça reste un paramétrage personnel, c'est vous qui gérez ce paramétrage mais au moins vous savez euh, à quoi euh, à quoi ça ressemble et ce qu'il faut faire. Vous avez également l'onglet item. Donc sur ce point vous avez combien de items vous souhaitez garder, genre en pokéball, en Great Ball, voilà, ultra ball, ainsi de suite, donc les, les potions également, donc c'est quelque chose que, voilà, donc toujours il faut garder quelques potions et quelques pokéballs, bon si jamais si vous souhaitez jouer par la suite sur votre smartphone, au moins vous avez du du réserve. Alors, du moment que vous avez je dirais paramétrer tout ce qui est paramétrable il suffit de mettre votre adresse mail que vous utilisez d'habitude pour pouvoir euh, je dirais accéder en fait au compte donc euh, voilà Voilà, donc euh, on met l'adresse et on met le, le mot de passe donc j'ai oublié un petit dernier détail c'est la localisation ou les paramètres de localisation donc il suffit d'appuyer sur ce point donc vous pouvez euh, soit c'est... voilà par défaut en fait c'est Central Park euh, voilà donc soit en fait vous dézoomez et vous cherchez là où vous souhaitez et vous faites cette location, soit vous mettez directement l'altitude, la longitude, automatiquement il va trouver et vous faites cette location. Voilà, du moment que c'est fait, ça sera marqué dans ce paramètre qui est grisé, et du moment que vous avez tout fait, vous pouvez faire save configuration et star bot. Voilà, donc ça commence. Et vous remarquerez que... Voilà, il va commencer à se déplacer sans aucun problème. Voilà, Farmed, XP, 50, item 1. Raspberry, donc voilà. Donc on voit bien que ça fonctionne sans aucun problème. Voilà. Donc, petite dernière chose que j'ai oublié de dire, voilà. Donc, parce que voilà, c'était pas ouvert. Vous avez ici pour rafraîchir la liste, vous avez également. La partie pour évoluer, si vous sélectionnez un pokémon et vous pouvez le faire évoluer, vous avez Power Up et Full Power Up, donc pour remettre, euh, je dirais, la vie à votre pokémon, soit un peu, soit beaucoup. Vous avez le transfert, pour le transférer, et vous avez le Force in ban, donc forcer le déban de votre personnage, si il est ban ou il est soft ban pour être exact donc euh, vous pouvez également cliquer ici et voir le déplacement donc le plus, là ça a commencé par là et il est en train de se déplacer on le voit via le plus donc euh, voilà tout, j'espère que ça a été assez clair donc, vous voyez c'est pas, pas magique, vous n'aurez pas de problème à pouvoir l'utiliser j'espère que vous n'aurez pas de soucis et si vous avez euh, dans les dans ce cas-là, on va dire des difficultés, je serai là pour répondre à tout, toutes vos questions. Surtout, euh, voilà, n'hésitez pas, je, je répondrai. Je pense que vous l'avez remarqué, je réponds euh, presque immédiatement, si ce n'est euh, soit j'ai pas du réseau, soit voilà, je suis occupé. Euh, voilà donc euh, ce qui peut être le cas et euh, mais sinon je peux répondre voilà donc dès que je pourrai sans aucun problème. Voilà, donc euh, n'hésitez surtout pas de poser des questions au niveau des commentaires, n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de garder toujours l'actualité à jour euh, et euh, de pouvoir suivre notre chaîne directement. Sur ce, il me reste que de remercier de votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne journée.